Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, journée magnifique ici à Puerto de la Cruz, dans le nord de Tenerife. Il fait 24 degrés à 5 h de l'après-midi. Vous voyez comme il est agréable de vivre ici à Tenerife. Il y a de plus en plus de traders qui viennent ici s'installer. Pourquoi Parce que bien sûr, on a un climat exceptionnel ici. On est en Espagne, aux îles Canaries. Donc, euh, on, est, on fait partie de l'Europe, mais on a des conditions euh, de vie extraordinaires. Il n'y a pas de TVA, les impôts sont réduits, donc c'est vraiment un endroit idéal. On a de très bonnes infrastructures au niveau d'Internet, ce qui est important, bien sûr, pour euh, faire du trading. Et surtout, on a une douceur de vie, un plaisir de vie, on se sent vraiment en sécurité et euh, le coût de la vie est bien moins élevé ici. Donc, si vous êtes intéressé par le trading, et eh bien, euh, vivre à Tenerife, euh, bien sûr, c'est un, un plus. Mais euh, surtout, le trading est une manière euh, de gagner de l'argent qui vous permettra de le faire euh, euh, de manière sereine, sans tout le stress de travailler pour, euh, pour un patron. Donc, si pour le moment, votre vie n'est pas, pas géniale, si vous êtes jeune, que vous êtes au boulot, eh bien, euh, pensez à commencer à apprendre euh, le trading, à apprendre la bourse. Petit à petit, peut-être que d'ici un an, deux ans, trois ans, vous gagnerez suffisamment en bourse pour pouvoir dire à votre patron « Salut <rire> !» et peut-être venir vivre ici à Tenerife. Et si vous avez déjà, euh, si vous êtes en fin de carrière ou si vous êtes retraité, eh bien, vous pourrez avec la bourse, avec le trading, avoir un un complément de revenus très sympathique puisqu'on peut gagner quand même des sommes relativement importantes assez facilement quand on maîtrise bien le trading. Donc pour ça il faut pas, faut pas se lancer, il ne faut pas se lancer dans le trading et dans la bourse sans aucune formation, surtout pas. Mais euh, vous avez la possibilité de suivre des formations de qualité, euh, vous former à des coûts tout à fait raisonnables. Moi, j'ai toujours, depuis les années que j'enseigne je, le trading, j'ai toujours essayé de trouver le moyen d'enseigner cela à des tarifs abordables pour tout le monde. Vous pouvez voir euh, ici au-dessus, vous avez dans le coin supérieur un lien qui vous mènera vers euh, mes formations. Donc, vous pouvez les payer même en plusieurs fois. Et vous verrez qu'avec ce, ce type de formation, vous apprendrez rapidement donc, à gagner de l'argent en bourse sans prendre de gros risques toujours en commençant d'abord sur un compte mots. Une fois que vous maîtriserez bien ma méthode, eh bien vous verrez que c'est assez facile. Comme je le dis, vous pouvez voir d'autres vidéos où je vous montre quelques parties de, de mes techniques. Un enfant de 10 ans peut apprendre facilement et peut trader cela du moment qu'il suit les recommandations que je donne dans mes cours et dans mes vidéos. Donc mes cours sont sous forme de vidéos. Donc vous pouvez les regarder à votre aise, en 2-3 jours vous ferez le, le tour par exemple de mes vidéos Scalping plus Ishimoku qui est une méthode que je vous recommande et vous verrez à quel moment il est tellement facile de prendre position et de gagner de l'argent qu'on peut se dire euh, « bon ben bah, c'est tellement facile, euh, je vais me lancer comme ça ». Non, il y a quand même des jours où c'est un petit peu plus compliqué donc à ce moment-là il faut savoir maîtriser euh, les techniques de trading, maîtriser les marchés savoir quand se positionner, quand éviter de se positionner. Donc tout ça, je vous l'enseigne dans mes formations. Mais vous verrez que si vous commencez à prendre plaisir à ça, vous saurez plus vous en passer. Et bon, vous pouvez trader une demi-heure, deux heures par jour et gagner déjà pas mal d'argent de cette manière-là. Il ne faut pas forcément y passer toute la journée. Donc vous pouvez très bien commencer par faire ça comme une activité complémentaire si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Et vous verrez que c'est vraiment un plaisir d'être sur les marchés. Et surtout, c'est un moyen de gagner de l'argent, parce que si vous êtes jeune, bon, vous pouvez essayer de travailler euh, pour un patron, mais pour votre retraite, vous savez qu'il y a peu de chances que vous ayez un jour une retraite convenable. Donc, c'est bien de, de vous former au trading pour pouvoir euh, un jour gagner, au moins avoir une, une seconde corte à votre arc et si vous avez déjà un certain âge et si vous avez un capital d'argent et eh bien vous savez que vous ne pouvez plus le laisser en banque parce que ça ne rapporte plus rien, ça vous coûte de l'argent, vous perdez de l'argent en laissant votre argent en banque donc pourquoi ne pas essayer de vous former au trading à la bourse de manière intelligente donc ne pas faire n'importe quoi. Moi je conseille toujours le, le scalping parce que vous prenez très peu de risques et vous gagnez rapidement de l'argent, il faut quelques secondes, quelques minutes pour gagner de l'argent, vous coupez votre position, vous sortez donc de, du marché, et vous avez votre argent, donc vous pouvez le retirer immédiatement. Donc euh, c'est vraiment une solution pour les personnes euh, qui, ont, qui ont déjà un petit capital à investir et qui veulent le faire fructifier, parce que c'est indispensable de nos jours. Donc vous voyez, la bourse, le trading, c'est quelque chose, je trouve qu'on devrait enseigner ça à l'école. Donc ce serait, ce serait vraiment génial si on pouvait enseigner cela à l'école. Malheureusement, euh, ce n'est pas dans les programmes euh, actuellement, mais euh, vous pouvez vous vous former si vous le voulez, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez un lien ici en haut dans mes vidéos et euh, sous la vidéo, vous pouvez vous inscrire. Et vous former très rapidement à la bourse au trading de manière sereine et intelligente. Et euh, Suivez mes vidéos, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et likez-la si elle vous plaît, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Je vous retrouve euh, bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt, au revoir.